Toi t'as un numéro de chance ou pas Un numéro de quoi De chance Où tu vois ça Non, genre euh, dans ta vie genre... Euh... Ah je sais pas pourquoi... Moi c'est chaud, parce que genre l'autre jour c'est pas... Je sais pas si c'était déjà dit, j'étais sur... Euh... Genre juste comme ça je rate mon tail... Et en fait mon fond d'écran... Ah tu sais les mini ou pas oh, ouais j'en ai 4 il y en a trois ici ouais, genre mon fond d'écran c'est euh, c'est une photo euh, de nous euh, l'année dernière euh, au championnat de France genre, au final fort qu'on avait gagné okay. et genre on avait mis euh, 22-0 sur la photo mm -hmm. on avait marqué genre, je regarde mon téléphone il y a ça comme fond d'écran euh, dis toi il est 22h22 et j'ai 22% <rire> Après je regarde, genre j'ai fait une ligue pendant l'été Et on a gagné le championnat et ils m'ont donné le numéro 22 Bah ça va être ton numéro maintenant Ah c'est chaud Là je suis sorti bizarre Dites, Imagine tu vois ton téléphone Sur ton fond d'écran quelque part il y a marqué 22 Il est 22h22 et t'as 22% Et genre ton numéro que t'avais mis c'était 22 quand t'as gagné Ah oh, mais putain mais c'est vrai on, est, on, a, on peut aller à 1000€ si t'es en train de farm comme un con là Des mecs en l'air. Là il ya des mecs là. Viens là va les failles, on les on Vas-y. Pas si bouge pas je suis pas, je en l'air. Moi j'étais dis on vient là, viens viens suis moi. Il il Attends, je sais pas, pas si on est sur les mêmes mecs. Moi, je suis là. Ils vont ils veulent faire comme nous. Rade ah, je suis Moi j'ai une bonne position Flavien. Moi aussi j'ai une bonne GG prise. Ils m'ont pas vu crois. je crois Putain jamais. Ok, il l'a tué On le rush, on rush Je suis derrière lui Attends toi. Oh j'ai vu un no-scope J'ai mis un noscope gros GG mini En gros genre je l'ai vu ah ben comme ça, ça j'ai tiré Oh la la <rires> Ah le seum qu'il a eu Une fois j'ai fait euh, nos scope carabine pour faire top 1 avec Nathan, c'était sale Putain genre le mec je l'ai vu comme ça j'ai voulu. Je me suis dit vas-y, je tente le tout pour le tout, j'ai mis... un non, no euh, ah, déjà... bah... il y a des pompons ou quoi Euh, pompe chasse vert là. Euh, là. Quelle couleur Vert, vert. J'ai déjà... Bah, pas en bleu quelque part. Non, ah, non. Enfin, je sais pas... Oh, y'a un mec Laisse le moi, j'ai le laser. Oh, oh putain, un gros... Oh, là, il y a un chasse bleu. -le. Oh, je l'avais le laser. Oh. Vas-y là j'ai un sacré stuff Vas-y j'ai 104 balles de snipe Est-ce que est-ce que c'est. Oh. En, plus, en plus je crois que c'est clip attends. Je vais voir Oh Marc est parti elle est en elle est rec elle est, par... elle est rec Si on un petit stop 1 là C'est si on fait un petit stop 1 là Aïe aïe aïe Non c'est normal ça fait tout ça J'ai fait un solo hier soir Là y'a des mecs Quoi non Je l'ai mis que 150 Dommage Je vois il va se heal GG Laisse pas heal en fait, j'ai pas envie qu'il se heal parce que j'aime pas Ah oh, y'a un mec en bas aussi hein Ah toi mais trop facile, je suis un monstre au snipe Oh il est parti là bas, il est parti là bas le truc du cul C'est tellement ah ouais. j'aurais pu lui mettre une balle de snipe de loin. Ah là je suis bien là, j'ai son loot là, il a un sacré step Oh il y, y a une scar oh, non, moi, là, je...